Nous allons ici nous intéresser au circuit RC. Nous allons établir l'équation différentielle. Nous allons voir exactement euh, le cas de, de cette étude. Et puis on verra qu'on va travailler sur la charge du condensateur et la décharge du condensateur. Le circuit RC, d'abord, on va le dessiner. Il est composé d'un générateur de FEME, d'une résistance, d'un conducteur ohmique, de résistance R, et d'un condensateur de capacité C. La masse du montage est ici et on va s'intéresser donc à la tension aux bornes du générateur et la tension en sortie aux bornes du condensateur. Puisqu'on avait dit que euh, c'était la tension aux bandes du condensateur qui était importante pour les équations relatives à ce dipôle RC. Donc en fait c'est comme si on était un oscilloscope, ici on va mettre la voie 2 et ici on mettrait la voie 1. On va donc établir l'équation différentielle relative à ce circuit. Et bien pour faire ça, on va utiliser la loi des mailles. La fameuse loi des mailles qui dit que la somme des tensions dans une maille la somme des tensions dans la maille est égale à 0. Donc on va pouvoir flécher également la tension aux bornes de la résistance UR. On va pouvoir flécher le courant I. On voit qu'on a utilisé la convention générateur Puisque la FE, le, le générateur ici, la flèche de la tension est dans le même sens que la flèche de I, alors que pour UR et pour UC, on a utilisé la convention récepteur. La flèche de I et la flèche de U sont inversées, pareil pour le condensateur. Donc si on écrit la loi des mailles, eh bien, on écrit que E, puisque c'est la tension au bornes du générateur, est égale à la tension au bord la tension aux de la résistance plus la tension au bord du condensateur. On remplace... Ce qu'on connaît, c'est-à-dire UR, c'est R fois I plus UC. Et on sait, par définition, que I, c'est DQ sur DT, et que Q, c'est C fois U. Attention au bord du condensateur. Ça implique que I, ça va être égal à C, DUC sur dt, c'est ce qu'on a vu concernant le condensateur. On va pouvoir remplacer donc dans l'équation, on va avoir RC dUC sur dt plus UC. On écrit cette équation plutôt de la manière suivante, dUC sur dt plus UC sur RC est égal à E sur RC. On a ici une équation différentielle du premier ordre, en UC, avec un second membre qui vaut E sur RC. Dans ce type d'équation du premier ordre, on sait que l'on peut poser un taux est égal à RC, un temps caractéristique de l'évolution du système. Et donc ici, on va faire apparaître le UC sur taux à ce niveau-là, et puis on va avoir E sur taux ici. Que signifie dans le plan le terme K de notre étude eh bien ici, cette équation différentielle, avec un second membre, marche pour la charge du condensateur sous la tension E. Ça veut dire qu'on travaille avec un échelon de tension où on part de 0V pour aller jusqu'à E EV. Quand on va travailler avec un échelon de tension qui passe de EV à 0V, à ce moment-là, ça signifie que le condensateur se décharge. Si le condensateur se décharge, on supprimera le terme en E sur RC et on aura un 0. Alors ce n'est pas exactement ce circuit en fait, qui est utilisé pour étudier la charge du condensateur, euh, la décharge pardon, du condensateur, c'est un circuit un petit peu plus compliqué, où on va charger avec un interrupteur double position, on va charger dans une position et on va décharger dans une autre position. Euh, le condensateur dans la résistance. Bon Ici, je n'ai pas mis d'interrupteur du tout, c'est un circuit théorique. Donc il faut bien comprendre que ce terme, le, le second membre ici, il va dépendre si on étudie la charge du condensateur ou la décharge du condensateur. Pour la charge du condensateur, on aura du E sur RC en second membre. Pour la décharge, on aura du 0 en second membre. Donc l'étude de la charge correspond à la résolution de l'équation différentielle. Donc ça, c'est le paragraphe 2.3. 3. La résolution de cette équation différentielle qui s'écrit Duc sur dt plus UC sur taux est égale à E sur taux. On sait que cette équation du premier ordre se résout en trois étapes. D'abord, nous allons résoudre l'équation homogène. Donc Pour cela, on va résoudre Duc sur dt plus UC sur taux. Est égal à 0, et on sait que la solution c'est une exponentielle. On a a exponentielle moins t sur taux, avec donc le taux, on le rappelle, est égal à rc. La deuxième étape c'est de trouver une solution particulière. On sait que la solution particulière elle a la même forme que le second membre. Le second membre de l'équation étant une constante, la solution particulière c'est une constante. On va pouvoir écrire D de UC particulière, donc la solution particulière sur DT, plus UC particulière sur Tau est égal à E sur Tau. Comme cette solution particulière est une constante, eh bien, on va pouvoir éliminer ce terme-là, et on en déduit automatiquement UC particulière égal à E. Troisième étape, c'est de déterminer les constantes, de réunir la solution et de déterminer les constantes. Donc la solution globale, elle s'écrit UC de t égale A exponentielle moins t sur taux plus la solution particulière. Et on va déterminer la constante A en utilisant les conditions initiales. Les conditions initiales, comme en mécanique, donc, c'est UC de t égale 0 est égal à 0. Ça implique que a plus e est égal à 0, donc a égal à moins e. On va donc avoir une solution qui va s'écrire uc de t égale moins e exponentielle moins t sur taux plus e, ce qui fait e facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Un résultat à connaître impérativement, très très classique, de la charge du condensateur. Quelle est la forme mathématique de cette solution On va donc dessiner UC en fonction du temps. Et on sait qu'on obtient, comme en mécanique pour une équation du premier ordre, une exponentielle croissante qui va jusqu'à l'asymptote égale à E. On sait que si on trace la tangente à l'origine, elle vient couper cette asymptote en t égale taux. Et qu'au bout de 5 taux, on a le régime permanent qui est atteint. Donc ici, on peut écrire que on a dans cette partie-là le régime qu'on appelle transitoire. Et dans l'autre partie. Dans l'autre partie, après un 5 taux, on a ce qu'on appelle le régime permanent. Donc évolution typique du premier ordre. Donc le régime en vert s'appelle régime transitoire car la tension varie. Et le régime en jaune, le régime permanent, car la tension ne varie plus. La dernière chose qu'on peut voir concernant la charge du condensateur, c'est l'intensité dans le circuit. Comment euh, elle s'écrit Donc, cette intensité, on sait que d'après la définition du condensateur, elle vaut C dUc sur DT. Et on vient de voir que UC de T s'écrit égal E facteur de 1 moins exponentiel moins T sur Tau. Et bien donc, il suffit de dériver cette tension pour avoir l'intensité du courant. On va donc avoir c'est la dérivée sur dt de e moins e exponentielle moins t sur tau. Ça nous donne c d sur dt de e, ben ça fait 0. Moins la dérivée sur dt de e exponentielle moins t sur tau. Donc ça nous fait moins c fois e. La dérivée de moins exponentielle moins t sur tau, ça fait moins 1 sur tau fois exponentielle moins T sur taux. Et finalement, on va pouvoir écrire que I, on sait que taux CRC, donc les C vont disparaître, et on a l'intensité du courant qui vaut E sur R, exponentielle moins T sur taux. Cette expression, il faut la connaître donc, on a le I de T égale à 0 qui vaut E sur R alors que quand T euh, est négatif quand euh, on n'a pas euh, déclenché le générateur l'intensité du courant du, du circuit vaut 0 ça donne une fonction donc qui s'écrit comme ça on a avant T égale à 0 on a une intensité du courant qui est nulle et lorsque T est est supérieure à 0, on a une exponentielle décroissante avec une valeur maximale égale à sur R on a donc une fonction qui est discontinue